Orbital Box est un puzzle en bois en trois dimensions. Le but est de construire le casse-tête, puis de le résoudre. Orbital Box se présente sous la forme d'une petite boîte en bois. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il faut d'abord la monter. La première étape est de détacher les pièces et de les assembler. Elles sont numérotées et un livret détaille précisément ce qu'il faut faire. Les éléments s'imbriquent les uns dans les autres et il n'y a pas besoin de colle. Aucun matériel supplémentaire n'est requis, tout est inclus. Une fois la boîte terminée, il faut maintenant résoudre son énigme en la fermant et en la bloquant. Les trois pièces restantes permettent de manipuler et verrouiller les mécanismes. La boîte peut ensuite être utilisée pour cacher un cadeau, un objet à soi ou simplement servir de décoration.